Mes parents ont acheté cette maison quand j'avais tout juste six mois. Et à partir de l'âge de trois ans, je, je viens ici chaque année. Dans les bons temps écoliers et d'étudiants, c'était pour plusieurs mois, maintenant c'est deux semaines par an. Je suis content, et ça fera maintenant 51 ans, cette année que, que je suis de passage, aussi. Tout autour a changé, les, les, le village bien sûr. Euh, ici, on pouvait tout juste monter en voiture, mais c'était des rochers, des cailloux pour, pour monter ici. Ça, c'est tout lentement. Euh, développé. De, de, moins de, de moins en moins de ruines, de plus en plus de, de maisons retirées, bien qu'habité euh, peu, peu de temps dans l'année. Bon, ce sont des souvenirs d'été. C'est un été pareil au, au deuxième, au troisième, mais c'était un temps de, de se déconnecter complètement euh, de, de la vie. De, de grandes villes. Et puis on, on venait, il y, avait, il y avait des enfants du de village, euh, principalement euh, Olivier et Pascal Chabrol, qui étaient à peu près du même âge que moi, alors on, on, on jouait ensemble, on, on partait dans la garrigue, on faisait du vélo là où c'était possible. Euh, Parfois, j'aidais au Castellas quand il était encore ici en bas, euh, dans le village, euh, dans le masque de, de la vieille église. Le Castellas, il a dû être là jusque dans les années. début des années 80, peut-être, fin des années 70, et puis il est passé à côté du cimetière. Alors c'était un, un endroit où, bon, qui, qui fonctionnait comme restaurant principalement le week-end et pour des mariages. Et quand il y avait des mariages, on, on se mettait tous à l'oeuvre, les enfants, et on insistait, on, on aidait un peu, on insistait. On... Et puis, euh, si, si j'avais l'occasion, je partais avec... Madame Michelot qui avait des chèvres, ces chèvres à elle, mais aussi des, des chèvres à, à Pierre Stingel qu'elle qui, qu qu prenait. Alors on allait dans, dans les champs euh, ensemble, pour une demi-journée, pour une journée, et on partait, partait un peu. Euh, elle avait un bouc qui s'appelait Caramel sur lequel je montais, et qui me laissait monter. Alors quand je retournais à la maison, on me prenait tout habillé dans la douche, que j'avais débarrassé de l'odeur de, de caramel. Alors il y avait un, un, quand même un rythme de vie différent. On pouvait facilement accéder à USES, mais il y avait presque personne n'avait le téléphone. Il y avait un téléphone à, au Castellas euh, et puis si jamais on voulait téléphoner à l'étranger, il fallait aller à la poste à Uzès. De La poste téléphoner à une dame qui n'était pas toujours de bonne humeur à Montpellier pour qu'elle fasse une connexion. Et ça pouvait durer 15 minutes, ça pouvait durer deux heures avant qu'on puisse... Téléphoner chez mes grands-parents euh, en Angleterre. Alors on était vraiment coupés, coupé du monde. Mais bon, on faisait très peu. C'était ça l'objectif. Vraiment, parfois partir avec les chèvres, faire du vélo se mettre à l'abri quand il faisait trop chaud, voilà. Parfois, peut-être, euh, euh, si, si Claude Chabrol ou Gérard Chabrol faisait des, des, des travaux dans le champ, on pouvait aller avec et voir un peu ce qu'ils font, mais pas pour travailler. Alors il fallait, il fallait vraiment trouver le temps, ou bien aller dans la montagne et trouver des fossiles. Ou... Ça, ça aussi, c'était une activité. Euh, ou aller au chaudron, ou bien plus loin, à la chute d'eau, pour, pour nager dans, euh, dans le ruisseau. Parce que là, plus loin, avec la chute d'eau, avec les sources qu'il y a, qu a là-bas, on pouvait quand même, même en été, lorsqu'il lorsqu y avait peu d'eau, on pouvait quand même nager. C'est facile de raconter des temps où, où on le faisait strictement, Rien. Et c'était l'endroit fait pour, pour ne rien faire. Bon, après je commençais à passer mon temps à lire des bouquins, mais, mais, mais, mais la jeunesse comme ça, c'était génial. <rire>